Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, on va aller voir un nid de frelons dans une cabane. Une cabane au fond du jardin, euh, en tôle. Je vais vous montrer ça, j'ai déjà le matériel sur moi. Allez, je vous montre ça, je pose tout ça. Après je m'habillerai. Allez, là on est là, vous voyez il y a la petite cabane derrière moi. Je vais vous montrer ça tranquillement. vous voyez la cabane toutes ces petites cabanes en fer comme ça il faut faire vraiment attention parce que ça peut s'installer vous voyez là on est là ben, vous allez vous dire alors il est peut-être en haut accroché sur le plafond ben non pas lui accroché au plafond mais il peut être donc vous marchez le client il, il a failli se faire avoir on hein, l'a dit C'est là, c'est là idée, et en fait il est caché juste là du monde. Allez, je m'habille et on traite ça. Allez, c'est parti pour le petit combat. Allez, ouais. on ouais, Pas très très gros, quelques ouvrières qui sont devant en train de regarder qu'est-ce qui se passe. On va se mettre en mode de sécurité. Donc, c'est pas encore gros les nids. D'ici un mois, vous allez voir la différence. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on va mettre un poil de poudre. Vous voyez là, elle a pris la poudre. Elle est un peu énervée. Mais qu'est-ce qui se passe Alors, c'est juste une ouvrière. Hein. Elle n'a pas encore toute la formation. Hein. Je sais pas si vous voyez, il voilà, n'y a que la zone je pense que la petite reine soit elle est cachée derrière l'alvéole ou soit elle est partie Elle est partie, elle est allée chercher à manger, mais elle va revenir Et automatiquement, ben, elle va mourir Il faut l'un qui me suit. Et regardez Internet, comment ils ça serait bien de voir si elle arrive là. je sais pas si vous voyez les oeufs il y a quand même pas mal d'alvéoles donc euh, bientôt euh, il y a eu pas mal de frelons ah, Bon, mais la vidéo est terminée, elle n'était pas longue, hein, c'est normal, le petit nid. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt, les Dédé. Quoi Tu pas abonné à Dédé Frelant Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.